temps à prier, au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cher Père Céleste, nous venons avec cœur joyeux devant toi, nous avons un désir ensemble de chanter combien tout est fort et grand. Nous vivons combien tu prends soin de tout un chacun. De ton œuvre, tu réponds à nos suppliques. Cher Père céleste, nous constatons de plus en plus ta force, ta puissance, mais la profondeur de ton amour. Ta connaissance, nous ne pouvons que gratter la surface. Mais ta présence, nous le vivons à tout moment. Et c'est pour cela que nos cœurs sont, sont pleins de reconnaissance. Accepte ce merci, cher Père Céleste, pour ton intervention, pour ce que tu fais pour nous d'avoir mis devant nous une lumière pour que nous puissions aussi espérer à nouveau d'entrer dans ta maison du fait que tu nous as conduits, tu as conduit même les autorités et tout un chacun à travers ces moments difficiles et même dans la souffrance nous sentons comment tu es là que tu nous donnes cette occasion ensemble pour prier l'un pour l'autre. Nous mettons les cas de notre frère et de notre soeur devant toi. Ceux qui sont déchirés dans le deuil et dans la perte d'un bien-être cher. Et, chère Père Céleste, ceux qui sont dans la peine ou dans le chômage, dans la douleur ou la maladie, ceux qui connaissent des difficultés financières et ont des conflits, chère Père Céleste, intervient. Mais aussi pour ton œuvre, cher Père Céleste, permet que nous puissions continuer et avancer et croître ensemble. Donne à tes serviteurs et servantes la force nécessaire pour continuer. Protège nos enfants, notre jeunesse. Nous avons un pensée pour nos bien-aimés dans l'au-delà. Que tu permets là aussi un développement. Et que tu permets qu'ils puissent venir aussi souper à cette table. Nous cherchons unité avec notre apôtre patriarche. Et que ces prières continuent à nous couvrir et ton peuple dans ce pays nous te demandons cela que ton esprit puisse se manifester maintenant et que les pensées humaines ne sortent pas tout vient de toi nous te demandons ça au nom de ton fils Jésus Christ Amen mes Amen. bien-aimés en Christ chers frères, chers sœurs nous sommes heureux à nouveau de passer ces moments ensemble. Et de partager avec vous une parole de, que notre Apôtre Patiage nous donne. Extrait d'Exode le 20e chapitre, verset 15. Tu ne déroberas point. Jusqu'à là, la chorale peut nous chanter un cantique. Oh! Passez mi Passer ces quelques moments ensemble en ces circonstances nous donne aussi une joie dans les moments de difficulté. Que sous l'efficacité de la parole et de l'esprit, nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Certes, vous et moi avons été fortifiés, peut-être encouragés par cette décision. Car bientôt nous pouvons être ensemble dans la maison. Et peut-être la question est en nous. Depuis plusieurs semaines, ça existe même dans le cœur de notre apôtre patriarche. Pourquoi tout cela Nous avons compris le danger de ce, cette question, pourquoi mais on ne peut que se demander est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut cette pandémie? Oh, certainement on ne peut pas connaître toutes ses pensées ni son agit mais il ne peut pas prendre plaisir à tant de, de morts et de difficultés est-ce que Dieu veut ça je ne pense pas mais Dieu permet cela ça c'est sûr parce que rien ne se, se passe sans, sans la permission de Dieu pourquoi il a permis ça oh, on, Notre apôtre Patriarche a dit dimanche passé, on ne sait pas, on ne peut pas vous expliquer. Pourquoi il a permis Peut-être non, on ne sait pas. Mais il a permis parce qu'il a vu que cela ne va pas entraver ou empêcher son plan de salut. Dieu ne peut pas permettre à ce que le salut soit empêché dans l'histoire et même à présent en ces moments et pour toi et moi cela ne va pas empêcher non plus le salut de notre âme. Nous en sommes certains, sinon Dieu ne pouvait pas le permettre. Et c'est ainsi qu'à travers tout ceci, il nous accompagne. Mais pendant ces moments, nous avons eu une possibilité peut-être de réfléchir un peu, d'approfondir un peu notre état d'essayer de comprendre mieux quelle est notre relation avec Dieu notre relation avec notre Seigneur Jésus Christ quelle est ma relation avec ma communauté avec mon église et nous voulons nous approfondir là-dedans pour aussi bien étudier ça. Certes, l'appréciation de la communauté augmente pendant que nous sommes séparés. Peut-être l'un ou l'autre a la pensée, ah, c'est un signe de temps, le Seigneur vient bientôt. <coughs> Oh, nous ne pouvons pas le dire parce que personne ne le connaît. Et le signe paraît comme les guerres dans le passé. Les gens disaient, oh, le Seigneur vient bientôt à cause de ça. Les conditions ici-bas où de l'homme... Ne, ne change pas la venue de notre Seigneur. C'est bien marqué. Deux étaient au moulin. Un était pris, l'autre pas. Deux étaient au lit, deux étaient au champ a été pris, l'autre pas. Donc, la condition de l'homme ne définit pas la venue. Seul Dieu connaît. Nous, nous nous ne pouvons que nous tenir prêts. c'est ça que l'apôtre de insiste, et nous insistons, et ensemble de... avec lui. En Matthieu 24, verset 24, Dans euh, muka... 44. Tenez-vous prêts, nous soyons prêts. En tout moment, il peut venir. Nous étudions, nous profitons de ces moments pour étudier notre relation. Qu'est-ce que Dieu veut Il veut nous sanctifier C'est lui qui sanctifie Mais c'est nous qui nous mettons dans une position où que cela soit possible Voici nous avons ce texte biblique ici Assez simple tu Et ne déroberas point. Ça, il ne faut pas voler. Oh, C'est une ancienne loi, on le lit en exode. Mais on peut étudier d'où cela vient, bien sûr, de notre Père Céleste. Mais le commandement tire ses origines d'abord pour, on peut dire, le rapte humain le rap je ne savais pas ce que ça veut dire mais ça veut dire l'enlèvement le kidnapping comme disent les anglais et pour cela il y avait une punition assez forte en exode 21 c'est punissable par la mort. Si Dieu voulait protéger en cela la liberté que l'homme a. C'est pour cela qu'il a été clair maintenant. Il ne faut pas enlever l'un ou l'autre. Chacun est précieux. Mais dans le verset 22, ça continue à décrire cette, ce, ce commandement. Maintenant, ça parle aussi de, de tous les biens qui appartiennent à notre prochain. Et les punitions pour cela, oui, il faut rembourser quatre fois, cinq fois, deux fois. En, en fonction de la grandeur peut-être de crime. Là, c'était clair, il parlait de bien-terrestre. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire dans le catéchisme. Ce qui le catéchisme. Dans la question et réponse, question 348. La question 348. 352, permettez-moi, j'ai écrit un extrait. P352, Parce qu'il y a plusieurs différentes caractéristiques de vol. C'est décrit l'usure, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont l'exploitation de la détresse de quelqu'un le détournement la, la soustraction, l'escroquerie ou la tromperie la fraude fiscale la corruption, le gaspillage de fonds confiés par autrui, la prise de propriété intellectuelle, la violation de la réputation et de la dignité d'une personne. Vous voyez, la liste est longue, Parce que parfois on peut dire, bon, le vol, c'est le vol, mais vous voyez, il y a une grande définition. Parfois, l'homme a essayé de réduire l'importance ou la gravité. On a même développé les termes. Je n'ai pas volé, j'ai bouffé. J'ai pris, j'ai utilisé. Tout ce sont des termes pour amoindrir le, le, le problème, c'est le vol. Ah, vous allez dire maintenant, cher apôtre de district, vous êtes en train de nous apprendre ou bien de, de, de, de, de nous marteler des, jo, des choses d'en haut. Non, la parole s'applique à tout le monde. La parole est une paix à deux tranchants. Ça nous tout et nous, nous, nous faisons tous attention. Notre Seigneur Jésus en a parlé lui-même. Lorsqu'il a parlé avec le jeune Amrus, c'est un des commandements. Il a cité, tu ne voleras point. Et là, il parlait de, de sens... De l'Ancien Testament. Mais un peu plus loin, il est entré dans le vol, on peut dire, spirituel. En Jean 10, il parlait de ceux qui ne sont pas entrés par la porte. Mais ceux qui sont entrés par d'autres moyens afin de voler les brebis. Et c'est ce que Paul, il a parlé en acte des Apôtres 20. De ceux qui sont venus après lui pour donner un autre enseignement, pour détourner. Donc vous voyez, ça touche ce monde, on peut dire, naturel, terrestre, mais Donc, spirituel aussi. D'abord, bien, Nous sommes au conscient de cela et au courant de cela, qu'est-ce que cela veut dire Mais quelle est la motivation Qu'est-ce qui pousse l'un ou l'autre à voler On peut dire la cupidité, c'est-à-dire l'amour excessif des biens, terrestres, qu'on cherche à avoir. On voit, on voit les, les biens que les autres ont. Sa, Sa richesse, son statut. Et, et, et nous ne pouvons pas être contents. Il y a quelque chose qui grignote à l'intérieur de nous. Et pour cela, on cherche à s'accaparer. Numéro deux, c'est l'insatisfaction. Dire ça c'est la nature humaine l'homme a tendance à voir ce qu'il n'a pas et ne, peut voir, ne pas voir ce qu'il possède l'insatisfaction peut être la, la source des autres problèmes l'adultère des autres choses Dieu nous donne des choses nous pouvons avoir d'une femme une famille, mais nous ne pouvons pas être satisfaits. Et nous voyons d'autres choses et on doit la voir. À et, lui. et si nous ne contrôlons pas cette cupidité, ça peut nous pousser à faire des choses que normalement on ne ferait pas. Et qui va à l'encontre des, des lois de Dieu. Il peut dire en plus l'ambition. La, Togo, posa. L'ambition, c'est bien. Un enfant qui n'est pas ambitieux, il ne va pas étudier bien. Il ne va pas chercher à avancer. Mais une ambition extrême n'est pas ça. Et ça va pousser l'un ou l'autre à transgresser la loi de Dieu. C'est cette ambition exagéré qui est dangereux que nous devrions contrôler oh certes il y a des situations des circonstances Et en Et j'ai écouté hier ventre creux n'a pas point doré tellement on en avait besoin on s'est permis de faire emprunté, utilisé ou bouffer les choses d'autrui. Et certes, il y a des circonstances. Nous sommes loin d'être juges. Je prends le cas de maman au marché qui a son enfant qui va mourir parce qu'il n'a pas à manger. Va prendre un pain, oui, c'est le péché. Mais c'est là où nous avons parlé de culpabilité. C'est-à-dire le degré de faute que Dieu attribue. En quelque sorte, ça définit la punition. Plus que la culpabilité est grande, plus so, que la punition est grande, pour certains cas, on peut dire que la, la culpabilité peut être zéro, nulle. Mais n'empêche qu'un péché reste péché. Et ces cas, cependant, sont rares. Qu Il faut faire attention de ne pas relativiser des choses sinon on peut dire j'avais tellement besoin c'est ça qui m'a poussé nous devrons être satisfaits de ce que Dieu nous donne c'est un signe d'amour la satisfaction et c'est ça que Christ nous a donné toi et moi parce qu'il a prononcé aussi le commandement d'amour et Matthieu 24 il a dû d'abord aimer notre Père Céleste avec tout ton corps, tout ton âme et, ton et notre voisin comme soi-même et si nous le faisons nous, nous mettons cela en pratique nous respectons de plus en plus Autrui et ceux qui appartiennent à autrui. Nous aimons Dieu. Et c'est cela qui pousse comme a poussé Joseph à l'époque pour dire, Je ne peux pas faire une telle chose contre mon père. Joseph a le a il faut un effort, nous nous faisons un effort. De, de nous mettre sur l'enseignement de l'esprit. D'utiliser l'esprit qui est en nous afin de résister. Et de réparer. Quand il y a des difficultés, des problèmes, des infractions. Parce que ça peut être pardonné, mais on est toujours responsable. De dégâts que cela a causé. On peut être pardonné. Et la responsabilité reste. Quand Christ est allé auprès des Zaché, le publicain qui collectionnait des taxes, et il a enseigné, il a fait une visite de famille, Il a été touché. Avec savait que le euh, Seigneur plein d'amour, il voulait suivre son enseignement cependant il était prêt pour dire je donne la moitié aux pauvres et si j'ai fait du mal à une personne Je rentre quatre fois Là, il suivait la loi juive hein, qui était importante Non seulement d'accepter le pardon Mais d'être responsable aussi des dégâts c'est comme ça que le Seigneur nous enseigne et il continue à nous enseigner plus loin on peut le dire en Luc 12e chapitre il nous a donné 12, il, 12, et il, nous, il, nous, il nous a donné l'exemple de, de, de, de, de l'homme riche insensé qui n'avait pas d'autre chose à faire beaucoup de choses il voulait faire maintenant détruire ce qu'il avait pour construire encore davantage et le Seigneur a dit insensé je ne sais pas que ce soir on peut demander ton âme. Et il a enseigné et conseillé, concentré sur ce qui est céleste. La richesse de Dieu. C'est ça qui nous a enseigné Nous, nous, nous suivons cet exemple. C'est ça qui est important. C'est pour cela que nous aspirons, pas tout simplement à ce qui est ici-bas. C'est bon, c'est nécessaire. Et ce n'est pas cela qui définit notre vie ni notre bonté. Parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup, ils ne peuvent même pas dormir, ils n'ont pas la paix. Nous suivons la priorité. Et nous voulons aller vers l'avenir. Par l'enseignement d'utiliser et insister et développer notre amour pour notre prochain, pour notre Dieu cela va nous permettre de mieux en mieux de respecter pour dire non ça appartient à d'autres personnes pour les personnes peut-être on convainc parfois si c'est une institution un gouvernement une organisation, une association on ne voit pas personne une personne et on peut se le permettre mais comprenez que tout cela est composé de plusieurs personnes c'est tous les citoyens qui composent le pays. tous les membres composent le corps de Christ et Christ a si vous faites quelque chose pour un des pays plus petits vous faites ça pour moi et contre aussi contre moi nous voulons voir pas tout simplement nos besoins reconnaître que les autres ont des besoins Besoin. Et parfois leur besoin c'est plus grand que le nôtre. Et surtout insister que l'importance n'est pas les biens terrestres. Et ce qui est important c'est ce qui vient d'en haut. Oh bien, chers frères et sœurs, nous ne voulons pas faire la démagogie à nouveau à être ceux qui sont là pour enseigner le moral. Mais l'Esprit nous guide à suivre l'enseignement de Christ. Nous implantons ça dans notre cœur, dans le cœur de nos plus petits. Et nous allons vivre le développement et cela va porter aussi le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Et bien aimé, nous sommes heureux d'être ensemble avec notre apôtre Wamba. La chorale peut préparer le chemin. Et nous l'invitons ici à l'hôtel. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons d'être nourris par notre apôtre et district qui venait développer parmi nous le, le, le septième commandement qui stipule, qui stipule ne volez pas. Vraiment, il nous a aussi expliqué qu'est-ce qui pousse l'homme à voler. C'est la cupidité, la cupidité aussi peut euh, pousser quelqu'un à voler. L'insatisfaction aussi. Il a aussi épinglé les problèmes de Luc chapitre 12, là où c'est écrit, un homme est venu auprès de Jésus. Pour que celui-ci puisse partager l'héritage euh, que leur père leur avait laissé avec son frère Alors le Seigneur n'a pas voulu Il a dit il n'est pas les, leur juge et, et par après le Seigneur lui a montré le, le parabole D'un homme qui... Qui, qui faisait les champs, qui a eu beaucoup de récoltes. Et cet homme-là voulait dire à son âme et à son corps de se réjouir. Mais ce n'était pas la volonté divine. Et Dieu lui a dit cette nuit ici, euh, euh, ton âme sera ôtée. Et les, tous ces biens là serviront à quoi? Et les conseils qui étaient donnés dans Luc chapitre 12 verset 21? Il faut chercher les richesses célestes. Cet homme-là voulait se réjouir de bien de, de leur père. Mais les richesses spirituelles, c'est quoi C'est la parole divine que nous pouvons partager avec tout le monde et n'aura pas la fin. La, la richesse divine, c'est quoi aussi la grâce de Dieu Qui est là pour vous et pour moi Tout le monde peut en bénéficier La richesse spirituelle c'est quoi aussi C'est aussi vivre éternellement auprès de Jésus Que nous tous, si nous acceptons aujourd'hui, au jour du Seigneur nous allons bénéficier de sa grâce C'est comme ça que notre apôtre district nous a parlé aussi de notre relation avec Dieu Avec l'église avec Jésus-Christ. Avec le nôtre. Que ce soit la, la période que nous étions un peu euh, euh, éparpillés. Où nous n'étions plus ensemble. Nous étions euh, chacun à son coin. Que ce soit... ...lorsque nous allons nous réunir encore dans la maison du Très-Haut, tout le monde. Notre relation contribue-t-elle à la volonté divine Parce que si nous nous mettons seulement à notre conception, notre façon de voir les choses... Dieu ne nous acceptera pas. C'est comme ça qu'il nous est demandé de ne plus voler. De ne plus voler les doctrines de l'extérieur. Parce qu'il y a aussi d'autres enfants de Dieu ou serviteurs qui ouvrent leur, leurs oreilles pour écouter de n'importe quoi qui vient de l'extérieur. C'est comme ça que l'apôtre Paul en a parlé à son époque. De ne plus accepter d'autres doctrines qui viennent de, de l'extérieur. Si nous tenons bon et les jours du Seigneur, notre relation sera bonne et il nous prendra pour l'éternité. Que ceci reste gravé dans nos âmes jusqu'à son retour. Amen. Mais Amen. bien, nous pouvons... Regardez de gauche et à droite. Nous voyons un autre en bonne situation. On vont penser ah, il est bon, elle est bien. Mais au fait, nous ne savons pas ce qui arrive au fin fond de leur cœur. Nous on a l'impression que tout va bien là-bas et chez moi, c'est seulement moi qui souffre on a appris, ne regarde pas trop loin regardons tout simplement à l'intérieur de nous tout dépend peut-être de notre conception de péché quand nous savons qu'un péché nous sépare de Dieu avec les péchés, je ne peux pas entrer au ciel. Même avec un péché, je ne peux pas entrer. Et ce péché me sépare de l'amour de Dieu. Alors, là, mon repentir est sincère. Je fais tout à ce que je regrette et je cherche à effacer cela. Ce n'est pas par peur, pas par gain, par d'autres choses Cela me sépare de Jésus, me sépare de Dieu Alors je ne veux pas ça C'est cet amour qui nous permet de continuer sur le chemin Et de sincèrement répentir nous recevons avec joie les nouvelles, en bientôt, dans deux semaines, on peut célébrer ensemble la Sainte Seine. On se prépare en fonction, on va vous donner les instructions, comment Donc, cela doit se passer. Mais peut-être l'un ou l'autre dit que Dieu nous a abandonnés pendant ces moments. Christ nous a laissés. Il ne peut pas. Il nous a donné sa vie. Il a tout donné pour toi et moi. Comment on peut dire, je t'ai donné ma vie. Comment je ne peux pas t'aider Continue à placer la confiance en, en Christ et en Dieu dans notre préparation pour que nous soyons tous ensemble à table il ne faut pas oublier de chercher l'unité tu peux être autour de table mais si personne ne parle, si on se discute, si il y a des mauvais sentiments, papa et maman, vous aimerez une telle table. Vous pouvez bien manger, je ne peux pas. Mais quand il y a la joie, l'harmonie, la paix, nous avons tous nos différences, les problèmes ne manquent. Pas. Mais nous serons à table ensemble. Cela va être dans l'unité et dans l'amour. Et là, on peut bien manger, bien profiter. Nous voulons préparer davantage notre cœur et notre âme. Avec, avec ce cantique de repentance. Amen. Amen. Et bien aimé, je demande à la communauté de se lever. Et ensemble, nous voulons prononcer la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre, Notre Père, Père, qui est Jesus. aux cieux, que, que ton nom, nom soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, vienne.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 Dans, Dans tous les, les siècles, siècles, le règne, règne la, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Chère Père Céleste, merci à nouveau pour ce pardon. Pour la grandeur de ton amour envers nous. Tu envoies ton Fils pour nous, il est mort pour nous. Tu continues à nous pardonner. Chère Père Céleste, tu nous invites à table. La reconnaissance emplit nos cœurs pour le sacrifice. Pour le pardon, pour cet amour. Per, permet que nous puissions rester en unité. À Un nouveau, soit avec notre apôtre patriarche à tes enfants, tes serviteurs. Que nous puissions tenir ferme tous à toi. Qu'on peut traverser ces moments difficiles. To Père Céleste, nous te disons merci aussi pour la décision qui a été prise. À nouveau, nous pouvons être ensemble dans ta maison. Nous continuons à prier pour le pays. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui soignent. Pour les autorités, conduis en chaque chose. Que ton esprit puisse aussi illuminer le chemin. Et la paix puisse dominer. Je te demande ça au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, avec une prière, nous voulons clôturer le service divin. Merci, cher Père Céleste, à nouveau pour parole et pour grâce. Pour ces moments précieux ensemble. Que nous puissions à nouveau nous préparer davantage pour l'arrivée de ton Fils. Notre souhait c'est que tu l'envoies aussi vite que possible. Nous te supplions, ouvre le chemin qu'il vienne bientôt. Et que personne ne soit oublié ou laissé. Bénis, protège tes enfants. Vénis les offrandes les différents sacrifices d'amour de tes enfants. Que là aussi tu vois toutes choses. C'est une expression de notre reconnaissance envers toi. une expression de l'amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Couvre et protège ton peuple. Selon ta volonté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 Merci beaucoup, mes bien-aimés. Nous avons, comme on a dit, joie que dans deux semaines, nous pouvons être ensemble dans la maison de Dieu. Nous allons préparer et vous donner les consignes comment ça doit se dérouler. Et aussi que Dieu vous protège et vous garde d'ici là. Je vais prendre une petite pause personnellement. Mais les apôtres, les évêques sont là. Vous continuez à tenir le service divin. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce qu'on se revoie la chorelle peut chanter un cantique lo